Zombie Apocalypse. Zomb <laughs> Salut tout le monde c'est Shirelle, on se retrouve donc sur le jeu Wanted Raccoon, un jeu très fun comme vous avez pu le voir dans le trailer, vous savez que j'aime bien vous mettre les trailers comme ça vous en voyez un petit peu plus sur le jeu quand c'est une découverte, nous allons incarner ce mignon, ce, enfin ce petit voyou de raton laveur qu'on peut voir à l'écran qui fait du euh, Rubik's Cube et qui réussit plutôt pas mal, euh, qui est très rebelle suite à... L'enlèvement de ses amis et à la destruction de leur forêt par leur ennemi numéro 1, qui ne sont autres que les humains. C'est un jeu d'infiltration RPG, on va avoir des quêtes à faire mais c'est aussi en open world, donc vous aurez les quêtes à faire mais vous pourrez aussi vous balader. Le but étant bien sûr de monter un gang de ratons laveurs et de nous venger de nos ennemis les humains. Le jeu est pour l'instant en accès anticipé et en cours de développement, donc comme les développeurs... Euh, m'ont demandé, car ils ont eu la gentillesse de me donner la clé. Euh, je vais pouvoir vous le présenter jusqu'à un certain point. Mais croyez-moi, il y a déjà beaucoup à faire au niveau du jeu. Euh, tout simplement parce que euh, c'est un tout petit studio. Je crois qu'ils sont que deux ou trois. Et le jeu est très prometteur. Moi, je l'ai découvert au niveau euh, des états unis où il est un petit peu plus connu qu'en France. Euh, mais euh, voilà, il m'avait déjà tapé dans l'œil. Et honnêtement, euh, je me suis tapé des barres en le testant. Franchement, déjà, en, le regard, en regardant les Américains joués, je me suis dit, mais il est trop top ce jeu, il est trop fun, ça change. C'est vraiment un, un nouveau concept très très sympa. Il a l'air euh, comme ça, très simple, mais il n'est pas si simple que ça, on va le voir en jeu. Il est dispo sur Steam et sur d'autres plateformes de clés légales depuis le 21 février 2001. Il est depuis peu en français. Alors je précise, c'est un français Google Trad. C'est un petit studio. Donc euh, embaucher un traducteur, etc. Euh, non, ce n'était pas dans leurs moyens. Donc ils ont fait comme ils ont pu. Mais euh, quand je les avais eu moi par mail et qu'on a échangé par mail, euh, je leur ai demandé quand c'est que le français allait arriver de façon à vous le présenter en français. Parce que je leur ai expliqué... Que les jeux en anglais tout le monde parle pas en anglais ils m'ont dit c'est en cours une semaine après le français était présent Alors je ne dis pas que c'est grâce à mon mail mais enfin c'était beaucoup demandé donc il y a des mises à jour régulières il va y avoir des ajouts aussi ne vous inquiétez pas donc euh, au niveau du français il est bien en français bon c'est pas toujours un français exact hein, google trad hein, vous connaissez c'est pas toujours correct mais sincèrement je vous le conseille car vous allez vraiment euh, vous marrez, d'autant plus que la coop euh, d'après ce qu'ils m'ont dit est prévue d'ici maximum un an euh, tout simplement parce que pour le moment les développeurs se consacrent au développement aux fixations de bugs et autres donc euh, ils préfèrent d'abord avoir un jeu solo qui est propre, net et bien fait, plutôt que euh, de, se, de se lancer dans 50 trucs et de faire que le jeu on rencontre trop de bugs, etc. Donc il va falloir être un petit peu patient pour la, pour la coop, mais aussi euh, au niveau du jeu même là, en l'état actuel vous le voyez en gauche, à haut à droite, pardon. Euh, merci du support euh, pour ce, ce début d'Early de, Access euh, nous sommes en train de faire des patchs des mises à jour sont faites tous les mois et nous espérons que vous comprendrez c'est à dire que peut-être que dans le jeu on va rencontrer des bugs si le cas est chiant j'ai bug parce que ça m'est arrivé quand j'ai testé le jeu ça peut être un bug de, euh, de texture, un bug de collision, un bug où je me bloque, donc à ce moment là, je ferai une coupure, je ferai un montage, je redémarrerai le jeu euh, et je, je reprendrai la vidéo à ce moment là. Donc ne vous inquiétez pas, euh, en tout cas c'est un jeu qui est très prometteur. Il y aura aussi un système à venir de craft comme vous avez pu le voir dans le trailer. Pour l'instant, le craft n'est pas disponible dans le jeu. Euh, un, un système aussi de level pour notre euh, raton laveur. Il aura aussi des compétences, il y aura de l'artisanat. Il y aura énormément de choses qui vont être ajoutées. Donc, laissez le temps aux développeurs euh, qui sont tout petits, petits. je crois que c'est leur premier jeu. Et euh, faire les choses, ils sont déjà très pro, très super sympas. Vraiment très super sympa et ça fait plaisir. Donc, euh, euh, ben, écoutez, on va arrêter le blabla. Et on va aller directement en jeu pour découvrir cette petite pépite. Alors oui, certainement des bugs, mais en tout cas très prometteur. Donc je vous le conseille. Donc ici, euh, vous pouvez voir que dans les réglages, donc vous pouvez niveau mettre la langue en français. Il y a plusieurs langues. Hein, donc euh, voilà. Ensuite, au niveau des graphismes, il n'est pas jouable en fenêtré. Donc euh, vous avez ici pourtant. Vous voyez différentes configurations possibles mais euh, il n'y a pas de mode fenêtré, ensuite vous avez l'audio qui est réglable, voilà donc il y a une petite musique, je ne sais pas si vous l'entendez, je vais peut-être la monter un petit peu. Voilà. Elle, est très, elle est très mignonnette et euh, vous allez voir dans le jeu il y a différentes musiques hein, Quand vous êtes pourchassé, quand, voilà, euh, quand vous ratez votre infiltration Il y a différentes musiques, c'est super cool et super marrant Au niveau des contrôles vous pouvez rebanne vos touches d'accord bon Il y a certaines choses euh, ici Donc oui on va avoir un skateboard comme vous avez vu dans le, dans le trailer euh, Par exemple le mode de, de build euh, avec la touche B Pour l'instant le build n'est pas encore disponible faut leur laisser le temps de développer le jeu mais déjà c'est du bon boulot euh, ensuite vous avez ben, euh, l'annulation bon, les réglages en tout cas il est en français vous pouvez rebindre vos touches ce qui est déjà pas mal donc on va aller directement en jeu alors ici vous voyez qu'on est dans un avis de recherche incroyable euh, on a notre tête en... <rire> en gros plan et vous allez voir que dans le jeu alors c'est pas euh, comme ça a été dit ce n'est pas des policiers que l'on va voir dans le jeu, ce sont euh, plutôt les gens de la fourrière. Euh, L'histoire c'est que euh, tout simplement euh, on vit tranquille dans notre forêt avec nos potes, les autres ratons laveurs et d'autres animaux de la forêt. Et euh, les humains vont arriver pour euh, couper euh, tous les arbres de la forêt, déforester l'endroit de façon à y construire une ville et euh, les humains ont effectivement une tenue de policier mais c'est en fait la fourrière donc ils vont capturer tous les animaux euh, qui vont être présents et euh, tout simplement tout va partir de là et notre raton laveur avec euh, différents compères euh, ne vont pas se laisser faire donc pour le moment le je jeu charge là le temps de téléchargement je le trouve un petit peu long euh, donc on se retrouve dès que euh, ben, le jeu a chargé voilà à tout de suite voilà, on se retrouve donc dans le jeu, donc vous voyez il est assez fluide, hein euh, pour l'instant il n'est pas jouable à la manette, j'ai posé la question, j'attends la réponse de savoir s'il va être disponible à la manette, je pense que oui. Donc en haut à gauche vous voyez qu'on a les tâches et les objectifs qui sont à faire, donc on peut rebailler nos touches, etc. Et vous voyez, en bas, tout à fait en bas euh, à gauche, vous pouvez voir notre jauge euh, de je dirais stamina, voilà, stamina, vie, ça fait un petit peu tout. En haut à droite, vous pouvez voir qu'il y aura un système d'argent parce qu'on pourra faire du commerce. Après, pour l'instant, ce n'est toujours pas implanté. Il y aura un système de commerce. Euh, et en bas, euh, vous avez ce qui est notre euh, menu, euh, les petites clés euh, de raccourcis du jeu. Mais vous allez, on va le voir ensemble. Donc, premier pas, on doit se réveiller. Donc, pour se réveiller, il faut appuyer sur la... Maintenir la touche espace euh, ouverte. Appuyer dessus. Et puis, on va commencer. Tout à fait en haut, vous voyez, il y a une boussole. Avec un œil, cet œil c'est quoi C'est quand euh, on va avoir les humains. Euh, ben, euh, quand l'œil sera comme ça, c'est qu'on n'est pas en fufu, qu'on est plutôt repéré par nos amis les humains et qu'on a intérêt à faire gaffe parce que si on se fait capturer, ben, on repart à la save précédente automatiquement avant de se faire prendre. Donc euh, c'est assez fun, vous allez voir, mais on va, on va avancer. Donc ici on nous dit rotation de la caméra, déplacer la souris pour la tourner, voilà c'est le petit tuto de départ. Euh, se tenir debout, donc c'est avancer, euh, reculer, droite, gauche, euh, voilà. Donc la boussole en on nous indique où se trouve la cible, la cible actuelle. Donc voyez, on a un petit euh, ici, euh, un petit rond euh, avec un point d'exclamation, donc on doit aller parler. Euh, au vieux raton laveur qui n'est autre qu'à 8 mètres donc on va y aller pour l'instant on ne peut pas courir pourquoi parce que notre jauge en bas de stamina est à zéro mais on va vite comprendre comment remonter notre jauge de stamina donc on va aller parler à notre ami le vieux Joe alors, il n'y a pas de voix pour l'instant, donc euh, je ne sais pas, par contre, je n'ai pas demandé si plus tard il comptait en mettre, mais bon, pour l'instant, déjà, vous pouvez voir au niveau graphique, euh, c'est vraiment bien, enfin, moi, je le trouve sympa, euh, et vous allez voir, c'est très fun, même les dialogues sont amusants, et les actions, je vous en parle même pas. Donc, le vieux Joe, bonjour, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Il est temps pour toi de devenir mon successeur. Alors, vous voyez, quand je vous parlais de Google Trad, euh, voilà il va y avoir quelques erreurs d'orthographe ou de mots. Euh, donc, faut pas, faut, c'est quand même compréhensible. Il ne faut pas non plus euh, voilà, leur en vouloir. Je le rappelle, c'est un petit studio. Et déjà, c'est pas mal euh, pour un premier jeu avec euh, deux ou trois personnes. Et en plus, super sympa et très pro. Euh, « Prends mon sac et découvre si l'écureuil a besoin d'aide. » Alors ne croyez pas comme ça que c'est un, un jeu cul cul parce qu'il n'est pas si évident que ça. Vous allez le voir parce que c'est parfois la misère, je vais galérer Même si je l'ai testé plusieurs fois, euh, je peux vous garantir que par moments, c'est la galère. Donc, « Prends mon sac à dos et découvre si l'écureuil a besoin d'aide. » Donc ici, on peut voir en ça que nous avons notre petit sac à dos qui est là. Voilà. Et si on reste par exemple sans bouger pendant quelques secondes, ben, notre petit raton laveur, ça c'est une animation que je trouve plutôt sympa, il s'assoit sur ses deux pattes arrière tranquillou et il joue au Rubik's Cube. C'est assez sympatoche. Donc on va aller là-bas, je ne peux toujours pas courir parce que ma stamina est en bas. Donc on doit aller parler à l'écureuil. Alors pour l'instant, pas mal à l'horizon, on vit tranquille avec nos potes dans la forêt. Et euh, pour l'instant, tout va bien dans le meilleur du monde Ici, donc on va parler à l'écureuil. « Oh, bonjour, c'est toi qui es en charge aujourd'hui. »« Je suppose de la nourriture. J'ai une quête pour toi. »« Mais tout d'abord, prends le champignon de la souche et mange-le. » Donc pour ça, il faut appuyer sur « E » et le maintenir. Voilà, objectif accompli. Et euh, donc, on peut, voyez ici, en bas à droite, avec la molette de la souris, euh, choisir, parce qu'on va avoir plusieurs items qui vont se mettre, donc, vous mettez dans le grand rond, en fait, euh, ce que vous voulez utiliser. Donc, on nous demande de manger la nourriture. Donc, on va manger euh, notre... Et Pour ça, il suffit de maintenir le clic gauche de la souris. Voilà. Très bien, maintenant que tu es plein, aide-moi à préparer de la nourriture pour nos copains. Alors, vous voyez, ma barre en bas, maintenant, est pleine. Elle est en verte complet. Donc, maintenant, je vais pouvoir courir. Alors, on nous demande d'aller cueillir des champignons donc vous voyez maintenant il a les fesses un petit peu moins lourdes il est un petit peu plus rapide donc on nous demande de récupérer euh, cinq champignons bon, je vais en prendre un, un tout petit peu plus c'est tant jamais hop 3 et la musique elle est très fun je trouve. elle est très marrante elle est bien calquée au jeu en fait alors ah, vous voyez, j'ai la quête, mais je peux très bien... Euh... Vous voyez, là, je m'éloigne du point. Hein. C'est pas pour autant qu'il y a un problème, quoi. Donc, on peut... C'est vraiment un open world. On va pouvoir aller euh, bah, faire nos quêtes euh, quand on a envie, on se balade, euh, on regarde. Parce qu'on va avoir besoin de nourriture, parce que notre jauge, plus on va courir, plus elle va se vider. Donc, si on a plus de stamina, on a plus de chances de se faire attraper. Donc, autant... Euh, voilà. Autant faire les choses, correctement et toi. Alors, voilà notre pote, la top. Elle a une bouille. Je trouve que les animaux sont assez bien réussis. Vous me direz ça en retour. Alors, Harvey, elle s'appelle. Salut, c'est toi qui aide à ramasser de la nourriture aujourd'hui Tu peux abattre les pommes avec des pierres. Ok, donc, il va falloir qu'on aille ici récupérer la pierre. Donc, toujours, on ramasse avec eux. On va ramasser jusqu'à ce qui est marqué vide. Et... Donc on nous dit que tout simplement avec le bouton droit on vise et avec le bouton gauche on tire. Donc on va essayer de faire tomber trois pommes. Alors ici par contre c'est une misère je le dis. Il euh, y a des fois on y arrive au premier coup, il y a des fois pas du tout. Et là je pense que je vais galérer un petit peu. Il faut vraiment se mettre à la bonne distance et croiser les doigts pour que la petite flèche se mette là où on veut. Je suis encore trop près, je pense. J'ai l'herbe qui me gêne. Hop. Ah, c'est une question de patience. Hein. Je pense que ça, ça sera réglé. Il euh... faut que je me mette en face. Ce sera réglé assez rapidement par les devs. Trop près. En face. Alors, j'ai pas arrivé à mettre les trois pommes. Allez, chope-moi les trois pommes. Hop, ah, là j'en ai une. Voilà. Et avec le clic gauche, hop, on lance notre pierre. Il nous en faut trois. La bouille qu'il a, quoi. Et le bébé raton laveur à côté. On a la troisième pomme. Hop, je vais récupérer mes pierres. Vous voyez, plus je cours, plus ma barbette verte, elle diminue. Donc, on doit rapporter la nourriture à l'écureuil. Hop, il est donc là. Merci d'avoir aidé à ramasser la nourriture. Le pigeon devait, rev devait déjà revenir après le survol. Demande-lui si tout va bien dans la forêt. Ok, donc on voit qu'à 19 mètres, demandez au pigeon sur la situation de la forêt. On va aller là. Avec la touche espace, on peut sauter. Hop là. Hop là. Moi J'aime bien quand il saute. Je trouve qu'il qu est quand même très très bien fait. Euh, les, les textures sont assez jolies. Euh, moi, je le trouve très, très sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. On va parler au pigeon. Qui s'appelle pigeon. C'est bien que tu sois venu. J'ai des nouvelles inquiétantes. Il se passe quelque chose d'étrange au bord de la forêt. Il faut que Jack et toi jettent un coup d'œil à ça. Ok, donc on nous dit Renseigner renseigne Jack des événements au bord de la forêt. Donc on va aller le voir. Mon ami Jack, il est là. Jack, oh, on t'a confié le sac à dos hum, est-ce que le pigeon a vu quelque chose d'étrange sur les abords de la forêt eh bien, allons regarder ce qu'il a vu. Ok, on y va. On suit donc notre ami Jack. Vous voyez, hein, quand je cours, la stamina, est-ce que ça figure un petit peu Donc, il faudra manger régulièrement, euh, que ce soit des aliments qu'on va trouver dans la maison, que ce soit euh, des choses qu'on va trouver dans la nature, pour remonter notre barre de stamina. Sinon, ben, on ne pourra plus du tout courir si on ne mange pas. Et ça risque de poser un problème. Voilà. Donc euh, là, on va, avec Jack, voir ce qui se passe. Et là, on a une cinématique. Regarde, il y a quelqu'un qui vient. Ils ont marqué qui va, mais c'est qui vient. Les vilains humains qui viennent pour déforester. Euh, sûrement pour faire encore euh, des immeubles ou des choses comme ça. Alors, les gens sont hostiles. Essayez de rester loin d'eux pour éviter les ennuis. Donc, on repart. On doit retourner... Euh, alors là, ça n'a pas été traduit, euh, mais dépêche-toi, nous sommes en danger, il faut aller prévenir tout le monde. Alors tout n'a pas encore été traduit, mais euh, comme je vous le dis, c'est un jeu qui est en cours de développement. Vous avez quand même une heure et demie à deux heures euh, de jeu, donc je ferai peut-être en plusieurs épisodes la présentation euh, jusqu'où je peux vous la montrer. Parce que deux heures d'un seul coup, ça risque de faire long. Donc euh, je vous ferai ça en plusieurs parties et j'attendrai vos retours, bien sûr. Donc là, on peut voir, ce n'est pas des policiers, ce sont plus euh, les gens, je dirais, de la fourrière, puisqu'ils viennent pour couper la forêt afin d'y construire des, nouveaux, des nouvelles maisons, des nouveaux quartiers résidentiels. Donc, il va falloir qu'on fasse gaffe. Alors, on nous dit que l'indicateur jaune euh, de détection, c'est l'indicateur au-dessus de la tête de l'ennemi, indique le niveau d'alarme. Blanc, on n'est pas détecté. Jaune, on est vu et entendu. Et si l'indicateur se remplit, ils vont nous poursuivre. Et en rouge, ben, on a été remarqué. Et il va falloir essayer de les éviter. Mais trois quarts du temps, on se fait frapper. Donc, il faut que nous parlions à Jack. Et vous voyez, le temps que je vous parle, il attend. Il est assis. Il joue à son Rubik's Cube. Et ça, je trouve ça trop extra. Alors, il paraît que nous avons été privés de notre foyer. Je vais distraire les gens. Et toi, relâche nos ennemis. Et non pas délâche. C'est relâche nos amis. Ok donc Jack va faire va les attirer voilà attention à lui hop nous on se dépêche on va aller libérer notre pote ici il faut qu'on en libère trois. allez les potes barrez-vous vite cachez-vous ah, et là, c'est l'oncle Joe. Merci de m'avoir sauvé. Sortons d'ici. On devait se cacher des humains. Ah, oncle Joe a pris une piqûre dans la fesse droite. Et moi, j'en ai pris une aussi. Et ne vous inquiétez pas, ça, c'est normal. C'est le début du jeu. Et ça, vous ne pourrez pas y échapper donc prendre le sac à dos où suis-je alors on a le sac à dos ici alors il rêve en fait hein on prend notre sac à dos on va ramasser de la pierre on va prendre de la corde parce que oui on va pouvoir assommer euh, les, les humains mais on va pouvoir aussi les attacher vous allez voir pourquoi Et sinon on va, on va se faire avoir alors, hop. Alors moi j'ai mis la touche C, mais vous voyez si je me mets comme ça, je suis en mode Fufu. Là, comme ça. Alors je ne peux pas courir. Voilà, mais là, j'essaye de me cacher. Et il y a pas mal de, de, de choses comme ça où on va devoir se, se faufiler, je dirais. D'où le mode fufu. Alors là, j'ai que deux pierres. Euh, prendre les pierres. Ah, hop. Et dans le mode fufu, l'avantage, c'est qu'on voit en surbrillance les éléments qu'on peut prendre. Alors On va prendre Hop Je pense que c'est des cordes qu'on a pris Là c'est vide hein. On fait gaffe parce que Vous voyez on a une flèche verte là-bas Donc il y a quelque chose Hop On va sortir du mode fufu Sinon on n'avance pas Hop On va prendre des pierres, une, deux, trois, quatre. on reste appuyé en fait sur la touche. Donc avec TAB, on peut ouvrir notre inventaire. donc vous voyez j'ai les ficelles, j'ai les cordes et je peux les mettre dans les raccourcis, par exemple ici en 5 je peux mettre euh, la corde, je peux enlever par exemple une pierre, euh, etc. Et ensuite ici je m'équipe de ce que j'ai envie, vous voyez là c'est les pierres et s'il faut que j'utilise une corde, ben, je vais sélectionner avec la molette de la souris l'onglet euh, que je veux utiliser donc là c'est pas trop compliqué donc on doit étourdir un policier dans ce rêve donc vous voyez ça soit il et joue au Ruby cube l'air de dire quand tu veux moi je suis zen j'attends la suite vous pouvez assommer l'ennemi par le, le lancer d'objet lancer un objet dans sa tête comme on a fait avec les pommes il faut maintenir le bouton droit de la souris enfoncé et appuyer sur le bouton gauche de la souris pour lancer alors évidemment là j'ai pas pris de pierre on va viser la tête du policier, ce qui est beaucoup moins embêtant que pour les pommes. Hop Et là, on ne va pas traîner. On va vite varier, on va l'attacher. Hop Non Étourdir et, et attacher le policier. Alors, il y en a un autre là-bas. Il faut que je mette une pierre, sinon ça ne va pas marcher. Ah, ah ah, tu me vois pas, tu me vois pas. Et là, je peux pas te toucher. On va attendre qu'il bouge. Non. Pareil, hein, si je suis trop près, je peux pas. Euh... Je peux pas arriver à le choper. Et vite on se magne, on va l'attacher celui-là aussi. Il va le détacher, il faut l'en empêcher. Alors vite on va se prendre la pierre. Il est où il est ouf, il est ouf. Vite avant que l'autre le détache. Voilà. Bon, on s'est quand même fait attraper, c'est normal. Euh, donc, regardez autour de vous. C'est un rêve, c'est pas un rêve, on sait pas trop. Ok, donc là, on se retrouve où il y a des humains. Donc, on va se cacher furtivité, fructivité, hein, parce que les humains ne sont pas nos poteaux. Donc, contournez l'arrêt à travers les buissons. Alors, silicone de l'œil, comme ça nous a dit, l'œil est barré, vous êtes à l'abri, on est mais on n'est pas visible, un silicone n'est pas barré, on peut être aperçu par les humains, et euh, les arcs à gauche et à droite de l'œil indiquent le niveau de bruit généré par le raton laveur. Donc, ce n'est pas la peine de le bourrer, de, de, de bourriner le jeu, de courir, parce que vous allez vous faire attraper, et ça ne sert absolument à rien, et vous allez claquer votre stamina pour rien. Alors, par moment, ça va être un petit peu de la patience. Comme vous avez pu le voir, par contre, je n'ai plus mon sac à dos, puisque c'est un rêve, donc je n'ai plus du tout mon sac à dos. Et euh, on me dit là de contourner l'arrêt de bus. Alors on a un humain là sur la gauche, un vilain. Donc on va y aller tranquillou en fufu. Doucement. On surveille l'œil. Pour l'instant ça va. On contourne, on ne s'est pas fait repérer. Parce que oui, on peut les attirer par les bruits de pas, On peut les attirer ils peuvent nous repérer très facilement donc il faut vraiment y aller mollo là, pour l'instant on est bien Hop, objectif accompli on a contourné l'arrêt de bus mais c'est pas pour autant que c'est facile donc maintenant on, peut, on doit se cacher dans la boîte oui parce qu'on a aussi des petites boîtes mais vous allez voir c'est marrant parce qu'en fait il y a que la queue qui dépasse du carton et tout est normal hop voilà on est caché dans notre boîte et là on va pouvoir avancer avec la boîte on doit faire gaffe aux humains, bien sûr. On doit traverser la route dans la boîte. Alors là, c'est une petite cinématique. Donc, il s'est arrêté parce que, ben voilà. Sinon, l'humain nous aurait vu bouger. la boîte en carton qui marche, c'est pas très normal. Bien qu'après, vous allez me dire, oui, mais là, t'avances bien. Alors, faut faire gaffe à elle, là. Vous voyez, elle se met en rouge. Faut vraiment bouger quand elle est là-bas et s'arrêter quand. Euh... Pas tant vilaine. Elle doit tourner. Ah hop. Et on peut pas sprinter, hein, bien sûr, quand on est dans la boîte en carton, on ne peut pas courir. C'est du fufu, hein objectif accompli donc nous on va avancer un petit peu plus il faut maintenant qu'on aille se cacher dans la poubelle sans se faire opérer. ce qui n'est pas toujours évident parce qu'évidemment on a nos obstacles il y a des cailloux il y a des choses comme ça pour nous pourrir la vie Fais gaffe à elle, là, pour l'instant, elle est de dos. Hop, elle est plus de dos. Vous la voyez, là, derrière le feuillage, là. Voilà. Hop, on va aller dans la poubelle. Hop faut qu'on fouille la camionnette. Alors vite, on va aller là-bas. On s'est encore fait dans notre rêve attrapé. Donc on nous demande encore de regarder autour de nous. Alors ça reste quand même la partie tuto un petit peu. Mais après vous allez voir que c'est plus tuto. Ok, donc, je pense que c'est ce que vous attendiez un petit peu tous par rapport euh, au thriller. En tout cas, moi, je me demandais quand c'est que j'allais l'avoir. Voilà enfin le fameux skate qui va nous permettre de nous déplacer beaucoup plus rapidement sans bouffer notre stamina. Par contre, il n'est pas du tout évident à conduire, je vous le dis. Donc, en premier, ramasser notre sac à dos, effectivement, prendre le skate. Ok. Donc là, il n'y a rien. Non. Donc maintenant on peut utiliser le skateboard, donc on va, il faut qu'on aille jusqu'au point de contrôle qui est à 40 mètres pour sortir le, le skate. Pardon, le skate c'est la touche X. Hop, on se met dessus. Et donc on y va. Alors après on va avoir un super turbo. Alors faut faire gaffe, il y a des voitures. Ah moi ça m'éclate. Regardez ça sans déconner, c'est super bien fait quoi. On pourrait sauter les obstacles, moi je vais peut-être les éviter parce que je ne maîtrise pas encore super bien le skate. On va faire gaffe aux voitures, hop, là on nous dit quelque chose à 10 mètres. On prend l'instincteur. Alors, pour, vous pouvez servir de secteur comme accélérateur. Vous pouvez déplacer votre skate, maintenir le shift. Alors, je ne sais pas, là, je fais gaffe à un humain. Oh, ah Ah J'ai perdu mon skate et lui va me voir. Non Alors, avec là, c'est encore plus compliqué, je vous le dis, à le manipuler. Enfin, pour moi, en tout cas. Je vais me taper la voiture ça va, je suis pas morte. Allez, retourne-toi le skate. Allez, on est reparti. Il est vraiment pas, euh, pas si simple que ça. Voilà. Euh... Oh, oh merde! Non, non, non, non! Tu me. Tu... Non, non, non! Vous voyez, je me suis fait choper par l'humain en fait. Donc, je sais pas où je vais réapparaître. Mais c'est bien que je me sois fait choper comme ça, vous le voyez. C'est pas si évident. Puis en plus, moi je suis une pipe pour manipuler. J'espère en tout cas qu'on va pouvoir y jouer à la manette. Alors, on respawn où Ici. Est-ce qu'on a le skate Oui Par contre, je ne sais pas si on a notre turbo. Si. Euh, Hop. Bon, je vais peut-être pas l'utiliser. que, on peut tester. Ah, franchement, moi je m'éclate. Hein. Il est vraiment trop bien le jeu. Hop. Par contre, euh, au niveau des touches, c'est pas si évident que ça. Lui, il s'en fout, il dans sa voiture. Donc là, avec le skate, on perd moins de stamina. Je fais gaffe dans les virages parce que moi je suis pas la douée là. Euh, donc euh, j'ai pas envie qu'on recapture. Donc on va aller là-bas. Sans, euh, sans utiliser le turbo. Objectif accompli, on doit aller à l'autre point de contrôle qui est à 21 mètres. Alors par contre on peut nager, bien sûr, on peut faire euh, énormément de choses. Objectif accompli. Franchement, vous ne trouvez pas sympa Enfin, moi, je trouve sympa euh, le, le skateboard et tout là. Alors, là, c'était un, un petit peu le tutoriel pour le skateboard. Et là, maintenant, ça va commencer. On va devoir euh, improviser de nous-mêmes. On connaît à peu près tout ce qu'on peut faire pour le moment dans le jeu. Se dissimuler, etc. Donc là, on va se mettre en mode fufu. Il semble que tous les gens ne soient pas hostiles. Mais enfin, bon, euh, ils le sont quand même tous un petit peu. Donc là il va falloir gérer parce qu'il va falloir aller en face Donc il y a pas mal d'humains qui traversent la route Donc on va faire ça On va attendre que lui passe Et hop, On va se courir là On va se planquer On va traverser la route Donc, On va se mettre en fufu parce que là, les humains sont très, très proches. Vous voyez là, on voit en surbrillance qu'on peut prendre plusieurs choses. Alors, prendre la clé anglaise. Alors, attention là. Hop, lui là. Hop, je récupère la clé anglaise. Et là, je dois aller à 2 mètres. Hop, on va ouvrir la bouche à incendie. Et la vite.. Hop, tout ce que c'est Il est où Il n'y a pas d'autre objet à prendre là. Il se casse la figure, vous avez vu Là, regardez, c'est lui me voir, coucou. Hop, il s'est vautré avec le G. Donc notre but c'est de rentrer là, donc on y va, on va sauter un petit peu, hop, on va refermer la porte histoire de ne pas se faire choper. Et donc là, verser l'eau refroidisseur, alors on va y aller mollo parce qu'on a un humain à côté, donc on peut prendre ici des cordes. Donc, on va discrètement aller ouvrir l'eau. Sans que le monsieur nous voit. Voilà. On va bien mettre une grosse plaque d'eau par terre. Hein. On maintient le bouton E appuyé. Là, on va, hop, en mode fufu. On va essayer de monter, hop, là-dessus. J'ai raté la chaise. Et on va faire tomber... La télé. Hop. Voilà. Il s'est vautré. Donc, ah, j'ai pas de cordes. Mais si, pourtant, j'en avais. Tant pis, je fais tout comme ça, vite. Hop. Il faut veiller à avoir des cordes dans son Voilà, On l'a attaché. On va récupérer des cordes, hein, parce qu'on en a plus. Alors, on va aller voir dans cette porte. C'est fermé. Atteindre la fin du corridor. Désolé, monsieur. Euh... Ce qui ne nous empêche pas de fouiller. Hein, euh... Alors, se servir du flair pour évaluer la situation, c'est-à-dire se, se mettre en mode de fufu. Voilà, en mode fufu, vous voyez, on peut voir euh... bah, qu'il y a un flic derrière. Enfin, un flic, non, ce n'est pas un flic. Il y a... Euh un mec derrière là, donc on va prendre un fil piège ok il va falloir qu'on positionne le fil piège alors là je ne vous cache pas que j'ai eu quelques misères euh, pour pouvoir le faire voilà et donc là on va se sortir du mode fufu on nous dit de laisser tomber le vase pour faire sortir l'homme ok donc on va foutre le bazar voilà et hop, vite, vite, vite. J'ai une corde, j'espère. Oui. On le... Alors oui, les animations des humains sont pas encore super top. Mais bon, hein. D'accord. Donc, on nous dit maintenant qu'on peut rentrer ici. Objectif accompli. Réveillez-vous. Alors, hop. Et là, parlez au raton laveur dans la cage. Ok. Ah, c'est le vieux tonton qui, qui s'était fait attraper. Donc là, vous voyez, c'est pas traduit. Euh, très bien, tu as réussi à, à t'échapper de cette cage. Euh, il faut faire très, très doucement. Essaye de te sortir de là, en fait. Prends le, ton sac, le sac à dos et va-t'en. On ne peut même pas ouvrir la, la cage. de Non, on ne peut pas. J'aurais bien libéré. Ça m'embête de laisser le vieux tonton ici. On prend le sac. Alors, ici, il va falloir crocheter les serrures. Alors, hop. Ah, d'accord. Donc, c'est avec... Euh, alors, j'étais en train de tester... Euh. Alors, en fait, quand vous êtes à la serrure, vous maintenez votre clic droit appuyé. Et c'est avec vos flèches... Euh, enfin, moi, j'ai mis les flèches directionnelles. Mais c'est avec les... <rire> Les déplacements que vous tournez, en fait, là, cachez-vous dans la poubelle. Qu'il faut, euh, en fait, tourner la serrure avec les... Ça, c'est un petit peu mal expliqué. Donc, il fallait maintenir avec le clic droit. Et ensuite, avec euh, les touches que vous avez pour vous déplacer de gauche à droite, tout simplement, euh, vous allez pouvoir euh, bah, ouvrir la serrure. Alors, appuyez sur E pour sortir. Donc, oui, on ne va rien faire. On va passer la porte. Bon, là, c'est un petit peu énorme parce que monsieur est juste à côté de nous. Alors, si la caméra me voit, l'alarme se déclenchera et je serai détectée. Il devrait y avoir un interrupteur derrière cette porte pour atteindre la caméra. On entend du bruit. Il semble que quelqu'un approche. Il faut vite se cacher dans le buisson. Allez, bagne-toi. qu'il passe, puis j'éteindrai les caméras. Alors, il y a plein d'endroits où on peut se cacher, hein, les plantes, euh, etc. La porte est ouverte. Allez go, il n'est plus là. Je ne suis pas sortie. Hop. On va faire trop de bruit. On va aller éteindre nos caméras. On va refermer la porte derrière nous. Pour être plus tranquille. Donc là on fait bien gaffe, on regarde parce que, voilà, vous voyez derrière, Sinon, vous n'allez pas voir les objets. Et quand vous allez vouloir, par exemple, attacher un humain, euh, ben, vous n'aurez pas de cordes et vous direz Mais j'en ai pas vu. Non, parce qu'on les voit qu'en mode fufu. Donc, on va monter là. Alors, prenez votre temps, euh, visitez. Ce n'est pas la peine de, de, de, de sprinter. Parce que vous allez passer à côté de choses importantes. Donc, quand on a pris pourtant toutes, toutes les cordes, il me semble. Voyons voir. Non, j'en ai encore. Et donc, un jour au tab, j'ai bien mon inventaire. Donc, euh, je vais mettre en, en 1. Voilà. Je vais basculer là. On ne sait jamais si un humain arrive. Hop. On peut aussi interagir. Vous voyez ici Alors, il n'y a, a rien dedans, mais ça, on peut se cacher dedans. Voilà. Hop. Objectif accompli. Donc, il faut sauter, appuyer sur la touche E en même temps. Ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il n'y a rien d'autre à choper ici. Euh, S'il y a le piège sur la table là-bas. Mais j'ai voulu essayer de l'attraper tout à l'heure. Je devrais prendre cette corde. Elle sera très utile. Mais j'ai déjà pris, Pépère. Trouver du fil. En utilisant votre, votre flair. Donc, ici. Hop. On va le ramasser, le piège. Hop. Et là j'ai encore de la corde. Et on va devoir passer devant les caméras éteinte. On va mollo. On ne sait pas qui c'est qu'il y de l'autre côté. D'autant plus que j'ai oublié de fermer la porte. Donc le pépère, si, il est encore là. Bah, il est encore là. On va. Hein, voilà. Tu ne m'as pas vu. On va fermer la porte. Pour être sûr. ni vu ni connu, oui, pas très logique je serais d'accord avec vous on va se planquer ici un gardien, vite on bouge pas alors, passer devant les caméras éteintes tout est normal, le mec est à son poste alors, il y a plein de trucs derrière lui attention, voilà je bouge plus J'ai ma queue qui dépasse du carton. On voit qu'il y a plusieurs pièces. On voit les objets verts euh, comme chameau de fufu. Passer devant les caméras éteintes. Hop, on avance. Là, il y a des choses dans cette pièce aussi derrière. Fouiller la salle du personnel. Alors, on va se mettre ici. Au cas où hein. c'est tant jamais. Voilà. Alors. Voilà, bon, on va pouvoir trouver pas mal de nourriture. Il y a plein de choses là. J'ai besoin de nourriture ouais parce qu'on n'a plus, plus beaucoup de stamina. Alors, on va monter. Là pareil, on peut ouvrir les portes pour se cacher, etc. On a des, des bégals là-bas. Et pour nous aider à monter aussi. Allez, monte voilà, Je ne vais pas me bloquer, hein. Je ne veux pas me bloquer. Je ne veux pas me bloquer. Voilà, je vais prendre des bagels si je retombe pas, non, c'est bon. Alors là j'ai ouvert carrément le micro-ondes. Les bagels, ça va me redonner de la stamina. Je suis fou là. Comment manger On maintient le clic gauche pour manger. Voilà. Continuez à examiner le corridor. Par contre, euh, je vais peut-être lâcher des bagels. Je vais vous dire pourquoi. Hop là, on a un Beagles. Ce... On va voilà, lâcher un Beagles. Parce que j'ai rien en fait pour les taper. Donc je vais peut-être piquer euh, une tasse. Les tasses à café vont me permettre de leur, taper, de leur envoyer sur la tête en fait. Un peu comme les pierres, mais là on n'en a pas. Ah, non, je vais pas mettre bugué là. Bon, ce pas des bugs super bloquants, mais il euh, faut qu'on ressorte. Mais soyez indulgents, c'est un jeu en développement, je vous le rappelle, mais qui est déjà, je trouve, très prometteur. Donc, continuez à examiner le corridor. Donc, nous, on va rester dans notre petit carton. Je trouve que c'est le mieux. Alors, essayez d'entrer dans la chambre du chef. Alors, évidemment, c'est pas indiqué où on doit aller. Hop. Regardez ici. Je pense pas que ce soit la chambre du chef ici. C'est plus. Euh... Ah, le big boss, c'est là. Ah. Trouver la clé de la chambre du chef. Alors. On va essayer toutes les portes. Ça, c'est pour quitter le refuge. Ici, porte est fermée. Est-ce que là, j'ai des trucs... Ouais, mais je suis quasiment full dans l'inventaire. Donc, euh... on est dans la chambre du chef, là. Vous voyez, quand je suis trop près des... des textes, enfin, des, des pièces, je... je suis un petit peu bloqué. C'est un petit peu embêtant cette affaire, mais on va devoir pouvoir s'en sortir, je pense. Hop, voilà. Et si j'ai pas sur la bonne touche, non plus, ça va pas le faire, on me dirait. Oh merde, j'avais pas vu quitter la vie. Hop. Excusez-moi, le maire de mes sorties tout seul. On hein. va prendre la tasse. Hop. Prends-toi ça dans la tête. Vite une corde. Évidemment, on va fermer la porte pour qu'éviter qu'un de ses copains voit que ben on a euh, tout simplement à choper le.. À prendre la clé. Hop Ici. Niveau endurance ça va. Alors, tu fais moi le malin. Hein Alors ici on pourrait se cacher aussi. Il y a des donuts, il y a des machins. On peut revenir au truc du boss, là-bas. Okay, on ferme la porte derrière nous. On à l'abri que le boss y revienne. Alors, trouver des informations sur les animaux. Hop, ici. De toute façon, on a quand même cassé la chaise du chef. Ça y on va commencer à détruire les affaires. Hop. Hop. Et trouver la sortie du refuge. Il y a du bruit dans le corridor. Le chef qui revient. On lui, a ni, on lui a cassé sa chaise, donc euh, ça devrait le faire. C'est enfin, cassé là. On ne rigole pas avec les ratons laveurs. Allez, nous on se casse. On va pas l'attacher, ça sert à rien. Donc, on va trouver la sortie. Ici. Ah, on a un employé là. Étourdir l'administrateur et fouiller son bureau. On un un fufu parce que pas qu'elle nous voit alors à moins que j'arrive à fufu je ne peux pas faut que je mette la tasse ici je la je suis trop loin voilà. alors, sous cet angle je peux pas je vais quand même me rapprocher près là, je vais me faire choper. Ah, aussi elle est debout la meuf quoi. Peut pas t'asseoir. Hein. Je suis vraiment trop. Est-ce euh... que si je passe par là Faire ça au cas où. Hein. Ça, si elle vient, est-ce qu'elle sera la barboulette Est-ce qu'on peut passer par là Je crois qu'il y a bloqué. Il faut vraiment trouver l'angle, comme pour les pommes tout à l'heure, hein, c'est ce qui est un petit peu ennuyeux. Par moment parce que là si je lance vous voyez ça fait rien du tout on va prendre hop une tasse ici alors normalement les à sont plus oh j'ai pas fermé la porte avant fermer hop. après ça il y a est, les est tasses hop et là, vous voyez, c'est nous, un avis de recherche. On est super recherché par tout le monde. Alors, on va lui en coller une dans la tête, on va y arriver, ce que c'est. Voilà, on se dépêche, on met la corde. Hop, j'ai presque plus de cordes. Hein. Hop. Voilà, maintenant qu'elle est attachée, on peut fouiller son bureau. Alors, ici, il y a des baskets, elle doit venir bosser, elle aussi, en... En mode euh, document. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Je suis pas vu, non Je devrais le suivre en fait. Voilà ce qui est marqué en bas, en gros. Donc on a trouvé ce qu'on voulait. Hop. On va le suivre. Ça va, on risque rien. J'ai réussi à sortir, il dit. Et eux, pour entrer dans la camionnette. Je dois sauter dans la voiture rapidement pour savoir où va le chef du refuge. Et là, on se fait promener, en fait. Et on va aller jusqu'à la maison euh, bah, du, du chef. Où il y a plein de choses qui nous attendent. C'est certain. Il va y avoir les enfants. va y avoir la maison. On va devoir vandaliser la maison. Tout ça sans se faire attraper. Et sachant aussi que euh, tous les humains ne sont pas nos ennemis, bien au contraire, il y en a qui sont sympas, mais bon, les trois quarts euh, sont pas vraiment amicales. Donc, on va aller jusqu'à la maison euh, du euh, chef du chenil. Alors, ah, voyez, si je voulais, même, je pourrais balancer, là, euh, voyez, sur les passants, là, des cailloux ou autre leur pourrir leur voiture de, de, de, de bobo là là on arrive chez le, euh, le chef si vous regardez la maison il s'embête vraiment pas waouh quelle grande maison il faut il va il faut infiltrer dans la maison je peux y trouver plus d'informations les informations dont j'ai besoin donc on voit le chef qui rentre hop donc nous on se barre alors, il va falloir qu'on essaye d'infiltrer la maison. Vous ah, voyez là-bas, bon, là c'est mal traduit. Mais euh, c'est pas encore tout à fait complètement traduit. Là, il y a les enfants qui jouent. Donc, nous, on nous demande d'infiltrer la maison. Fermé, il faut trouver un autre moyen. Il y a des enfants qui jouent là-bas. Peut-être qu'ils peuvent m'emmener à l'intérieur. On va aller voir les gosses. Parlez aux enfants. va bah amasser des pierres, hein, si je suis pas... Euh... Ok. Alors, où j'ai la pierre dans mon inventaire Tab. On va la mettre en 5. Là, j'en ai qu'une. Hein. Voilà. On va parler à l'enfant. Oh, regarde, un raton laveur. Salut, euh, pouvez-vous nous aider L'enfant me dit aide-moi à enlever la balle de l'arbre. Ok. Donc, on va devoir faire un petit peu comme les pommes. Voilà. On va récupérer notre pierre, ça peut servir. Et là, le ballon s'est barré dans la piscine et j'ai l'inventaire qui est plein. Je peux peut-être manger un... un... Là, on, voit, on nous voit avec nos petites pattes tenir notre bagels. Voilà, comme ça, on s'est remis la stamina à fond. Est-ce que j'ai de la place dans l'inventaire est que le ballon va falloir que je le prenne Oui, j'ai une place ici. Donc, hop, on y va tranquille. On doit aller ramasser le ballon. Voilà, hop. Et on va aller lui rendre Hop, bien fait merci beaucoup nous t'amènerons, nous t'amenons dans la maison mais avant, peux-tu nous rendre encore un service le jardinier pique toujours nos skates peux-tu nous aider à les retrouver à les retourner mais c'est à les retrouver en fait ben, on n'a pas, on, on pas le choix, on peut pas dire non alors est-ce que je peux récupérer euh, des pierres donc on va aller on va se mettre la pierre dans la main Alors bien sûr il va falloir qu'on passe en mode truffu hein, parce que euh, le jardinier sinon il est autant dangereux que les autres. Hein, euh... Hop. Ne pas oublier de mettre la corde hein, toujours en bas à droite sinon il va pas. Euh... Alors la cabane des jardiniers est là. L'un des jardiniers doit avoir la clé. Alors, il y a un autre jardinier là-bas. On remet la, la pierre dans notre main. Il est où Là. On va l'attacher. Là, on a la clé juste à côté mais on est un petit peu bloqué dessus hop voilà on récupère la clé donc les deux sont attachés parce que sinon on va aller libérer l'autre jardinier alors faut pas non plus traîner hein, parce qu'il reste pas attaché les gars pendant 30 ans je vois qu'il y a de la corde est-ce que je pourrais en prendre voilà voyez il faut vraiment faire le tour parce qu'il y a des objets qui sont cachés hop. Et la corde, c'est vraiment... Euh, la corde, la pierre, c'est les objets euh, les, les plus... Euh, les plus demandés, hein, puisqu'il faut qu'on arrive à les, à les taper avec, à les assommer, les attacher. Et bien plus encore après. Versez l'eau du refroidisseur, vite. Hop. Et on donne dose. Voilà. Donc ici, j'ai plus de pierre. à hein. ah, ça... J'ai pas des tasses là euh, qui traîneraient. Non, je sais pas quand j'ai ça. Si là j'ai une tasse, je vais piquer la tasse parce que sinon je vais pas pouvoir euh, l'assommer. Avoir toujours un objet sur soi pour assommer le... le futur adversaire qui pourrait venir. Donc on vient chercher le skate. Alors là, c'est vous qui choisissez le skate, c'est ça qui est cool. Donc vous pouvez prendre celui-ci. Vous pouvez prendre Marvel. Moi, je vais prendre le Rancoon parce que c'est par rapport au jeu, mais la couleur rose, vous savez que moi et Barbie, on n'est pas copains. Il y a Marvel, en enfin, fait, ils ont customisé quand même les skates. Moi, je vais prendre, si j'y arrive, hein, le... Voilà. Oh, chut Quelqu'un qui vient. Et boum Je t'ai votré. Bien fait. Ok, on n'a pas pris le skate, donc on ramasse le skate. Hop, on va l'attacher, lui. Hop. Ah Non Non non non on va essayer d'esquiver. Je suis mal barré pour. J'ai plus rien pour le frapper. C'est bon. C'est. Ouf. bon ah eh ben on a eu chaud on a un peu plus on se faisait capturer donc on va lui ramener le skateboard waouh tu as réussi à obtenir la clé des, de la maison des jardiniers maintenant nous pouvons retrouver retrouver nos skateboards merci garde ce skateboard je vois que tu l'as vraiment aimé oui ok donc vas-y je t'ouvre la porte de la maison donc, en fait, les humains sont nos ennemis, mais apparemment, les enfants ont l'air d'être nos potes. Ou alors, lui, il en veut énormément à ses parents et il nous encourage à faire des bêtises. Alors, « trouver les documents avec les informations sur la famille. Comme promis, la porte est ouverte. Enfin. » Ok. Alors, on peut interagir, vous voyez, avec tout hein, et se cacher dedans. Euh, voilà, donc, il faut qu'on trouve des documents. Faire gaffe quand même hein, parce que bon, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des humains dedans. On doit trouver trois documents sur la famille. Donc, le premier va être situé ici. Ok. Est-ce qu'en mode Fufu, il y aurait des objets ici euh ah je peux balancer les tasses, enfin les assiettes sur la tronche Sérieux Hop, j'ai raté mon pied. Je peux sérieux balancer les assiettes C'est quoi Oui c'est des assiettes. Assiettes, je peux carrément lui balancer des assiettes dans la tronche au niveau stamina, on va manger un bagel ça. Hein. crunch, crunch, crunch Et type pas mignon mais faut pas se fier aux apparences alors là on en a trouvé un, il nous reste deux trucs euh, de la famille à trouver il n'y a rien ici, non j'ai Une assiette à lui balancer là non? Alors, vite, on prend la corde, hop, on va l'accrocher, qui nous embête plus. Lui, hop, Alors, faut pas non plus traîner hein, parce qu'il reste pas attaché longtemps, enfin ni au sol hein. pour les attacher. Va falloir euh, se speeder un peu. Alors, ici, on a des bretzel, une tasse à café. Non, pardon, excusez-moi. On monte à l'étage. Alors ici, c'est quoi C'est la chambre des enfants. Bon, ils nous ont aidé. On ne va pas quand même leur casser leur truc. Mon chat qui parle, elle doit, avoir, elle doit entendre le bruit comme d'habitude du jeu ou des ratons laveurs, on sait rien mais en tout cas ça a l'air bien lui plaire donc. ici j'aurai ah. ici j'aurai le document donc on a bien hein, le deuxième hein, hein. est-ce qu'on peut interagir avec euh, le billard hein ah, mais je peux même lui envoyer des, des boules de billard à la poire. Ah, c'est trop bien. Est-ce que j'ai la place Ouais. On va en prendre plusieurs, ça fait plus mal. Hein. Au moins, il restera assommé longtemps. J'ai pu en prendre que deux. Euh... Où c'est que ce serait le, le, le troisième document Apparemment, pas ici. L'autre pièce à côté On y est allé. Maintenant, ah je l'ai pas vu. Elle est bien là. Hop. Troisième. Cambrioler la maison. Vous pouvez cambrioler les maisons des humains. La plupart des objets autour de vous peuvent être cassés, abandonnés ou déchirés. Vous pouvez abattre certains objets pour y jeter les autres. D'autres sont activés par la touche action. Ok, on doit tout péter en fait. Euh, ben ça. On va tout péter. Il faut qu'on pète 60 trucs dans la baraque. Tiens l'ordi téléphone la lampe on va te péter le fauteuil voilà ici non on va te niquer les fauteuils on peut ici non je sais qu'on peut niquer les fauteuils mais c'est euh, ceux qui ont des coussins voyez comme ça là hop à lui niquer tout allez on vagabonde, ça y est on est parti, on est vraiment euh, le méchant. Hein. On n'est pas méchant en fait, on se venge, c'est pas. Il n'y a rien de méchant en fait. Hop, on pète ça. Ici. Qu'est-ce qu'on peut euh, niquer ça Ouais. Ah Hop hein. On casse les livres, allez, tout. Le bazar qu'on met, quoi. On en est qu'à 380. 400 sur 1000. canapé en face on y ce canapé hop vengeance vous nous avez piqué notre forêt vous avez euh... capturer mes amis. Je casse tout chez vous. Bon, la chambre des enfants, non On va pas la faire. Hein ils nous ont aidé, Ils ont été cool. On va pas la faire. On va peut-être péter euh, là la lampe. Hop, les cadres. L'autre il va être désespéré. Je lui nique toute sa baraque. Hop. 700, est-ce qu'ici euh, en sous -temps Ouais. Hop, la lampe, allez, hop. Le tableau. On est vraiment hein, le, raton laveur, le raton laveur super euh, rancunier. 840 sur 1000, ils vont être contents quand ils vont retrouver leur baraque. 920, on va niquer l'autre le, canapé. 980 sur 1000. Inonder la maison. Ah Je ne sais plus où est la cuisine. Hop. Ici, il me semble, ouais. Allez, on va inonder la baraque. pour ma maison. C'est ma vengeance. Pirate, raton laveur. Mais qu'est-ce que tu fais On va se faire attraper. En pirates pirate, raton laveur. Partons plus vite. Euh, oui, mais raton laveur. Attends-moi, il est où Ah, j'ai un inventaire full. Euh, Je vais manger un nuggets. Ah, oh, il y a la police et tout. Là. la vache. vers l'extérieur. Il m'a fermé la porte à la tête. Oh, raton d'abord pirate. à ah, faut que je prenne mon skate. Let's go. Saute, saute sur ton skate. Je saute sur mon skate. Voilà. Il faut que j'évite la police. Pas très douée. Hein. Moi, c'est un jeu que je pratiquerais bien à la manette. Oups Oups Il me tire dessus Non non non non non non Allez allez allez allez allez allez allez Allez allez allez allez X e. mon, mon skate ah, j'ai réussi Non j'ai laissé mon skate Ah oh, merde Attendre l'arrivée à la destination Qu'est-ce que je peux faire Je peux balancer en fait à Cette voiture nous amènera dans un endroit sûr. Ok. Nous sommes pour chasser voilà des flics. Alors là, ce que c'est, c'est la police. Hein. Et bien sûr, on a vandalisé une maison. Il faut nous en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Bah oui, mais... Vise le pare-brise. D'accord. Waouh ah mais il a dit waouh aussi, c'était pas fait exprès. C'est bien fait pour toi. Ouais, vous aviez capable pas venir. Euh... Ben, notre pote raton laveur pirate, là, il a une super dégaine en tout cas. Alors, on arrive dans une espèce de décharge. Jack, un voyage inoubliable, tu m'étonnes. Ok, donc quitter le camion. Suis-moi, je vais te présenter quelqu'un. Ok. T'es au courant que j'ai laissé mon skate À moins que je l'ai. Euh, ça se mette automatiquement, on regardera après. Bonjour Jack, je vois que tu n'es pas tout seul. Nous venons de la même forêt, il a également perdu sa maison. Jack, tu m'as apporté des pièces Bien sûr, les voilà. Ok, laisse-moi voir pour fixer tout ça au niveau de la grue. Donc suivre Bob et Jack. Donc lui apparemment, il est bien pote avec notre pote raton laveur pirate. répare une espèce de truc objectif accompli suivre bob et jack alors voyons ce que nous avons ici des charges sur jack il me manque quelques détails jack tu sais où les trouver apporte les moi ok alors je vais regarder si on peut on a notre skate ouais donc c'est bon ça le met automatiquement dans notre, dans notre sac à dos je vais sauvegarder ici, mais ce n'est que le début euh, du jeu. Donc vous voyez, on va commencer à... On est dans une décharge. Je ne vous cache pas ce qui va se passer. Oui, tu peux t'asseoir et jouer au Rubik's Cube, Il n'y a aucun problème. Ce que je vous propose, c'est j'attends vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous le trouvez sympa Ne soyez pas trop exigeant. Il est en cours de développement. Tout ça, vous, vous pouvez le faire aussi. Euh, je vous montrerai dans un deuxième épisode, pour pas que la vidéo soit trop longue, la suite euh, du jeu jusqu'au moment où je serai obligé d'arrêter parce que je ne pourrai pas vous en montrer plus. Mais en tout cas, moi, j'adore, je m'éclate, il me fait rire. J'aurais pu prendre le temps d'explorer un peu plus, etc. Euh, de prendre un peu plus mon temps pour aller chercher des trucs fouiller un petit peu plus vous voyez dans les jardins de la maison ou dans la maison j'aurais pu prendre plus de choses mais je voulais montrer assez rapidement donc j'attends vos retours en commentaire est-ce que le jeu vous plaît est-ce que vous le trouvez mignon est-ce que vous le trouvez marrant est-ce qu'il vous tente euh, sachant que la coop arrivera euh, imaginez-vous faire des gangs euh, à plusieurs comme ça et faire la misère aux humains en tout cas moi je trouve que c'est une idée super sympa merci encore aux développeurs j'attends vos retours en commentaire n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube à Twitch, bien sûr, euh, aussi ben, un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas si ça vous a pas plu, mais un petit pouce en l'air. Je vous mettrai, vous mettez un petit commentaire, je vous réponds. Partagez au maximum. En attendant, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour la partie 2 euh, de ce que je peux vous montrer sur ce superbe jeu Wanted Raccoon. Allez, plein de bisous, bye bye.